Bonsoir, je fais une vidéo encore une fois parce que les esprits me le demandent, euh, ils m'ont demandé de vous raconter une histoire qui s'est passée quand j'étais en secondaire, vers la première ou deuxième secondaire. J'étais en cours d'histoire et dans ce cours d'histoire là, on, est, on était en train de nous apprendre l'homme de Néandertal et euh, toute, euh, toute l'évolution euh, scientifique humaine. Et euh, moi j'interroge la prof d'histoire en lui disant, mais tiens, on ne vient pas d'Adam et Ève, je veux dire, on vient forcément de quelque part et, et, et, et, et, et, et, et, et l'humanité n'est pas née d'elle-même. Euh, donc, je lui pose la question, mais est-ce qu'on ne vient pas d'Adam et Ève Comme ça. Et elle me répond, pour, euh, pour apprendre cette histoire-là, il faut aller en cours de religion. Et ce que j'ai dit, ce que j'ai répondu après, c'est le fait que ma mère ne voulait pas que j'accède à des cours de religion. Et puis, je me suis dit, c'est quand même bizarre que dans le monde dans lequel on vit, surtout dans la scolarité, ben, je veux dire, il y a quand même des, c est, c est, c est, c est des jeunes enfants et qui ont besoin de, d'après de, de, enfin, moi, qui ont besoin de vérité pour grandir. Même s'il y, y a des dissonances dans le monde et qu'en fin de compte, tout le monde a son propre avis et tout le monde... À sa propre métaphore de la vie, euh, je me dis comment est-ce que dans la scolarité on peut apprendre deux versants différents, complètement opposés l'un de l'autre. Je veux dire, à ce moment-là, quand il y a deux opposés, il y a une espèce de dualité qui se crée. Et dans l'esprit, c'est tout le temps se battre, se battre, se battre contre ces deux dualités en se disant, mais tiens, est-ce que j'irai pas? Plus vers la droite, ou est-ce que j'irai pas plus vers la gauche Et puis à un moment donné, je vais aller plus vers la droite, à un autre moment, je vais aller plus vers la gauche, et, et, et, et puis on se rend compte que la droite c'est pas bien, donc on retourne vers la gauche, on se rend compte que la gauche n'est pas bien, plus on se retourne vers la droite, et en fin de compte, fin, ça crée vraiment un désordre psychique quelque part. Et donc, on ne se positionne pas vraiment dans, ce, dans qui on est vraiment et, et, et dans ce qu'on peut apprendre de nous-mêmes clairement à cause de cette dualité-là. Et je me souviens, j'ai été aidée par une père aidante à un moment donné et cette père aidante-là me dit « mais écoute, ça ne sert à rien de chercher midi à 14h la clé de, de cette dualité-là » c'est de se dire qu'en fin de compte, rien n'est vrai, rien n'est juste. Rien n'est vrai, rien n'est faux. Comme, comme, enfin, comme, comme tout n'est pas juste et tout n'est pas, pas injuste. Euh, et ça me fait penser à un verset du Coran qui dit que euh, seul Dieu sait ce qui est bon ou mauvais. Et donc en fait, en tant qu'humain, par rapport à ce verset là, c'est de se dire Ok, si Dieu seul sait ce qui est bon ou mauvais À ce moment là, il n'y a même plus à se poser la question Mais est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais quoi Donc du coup, il y a effectivement, quand on se bat sur ce verset là Il y a une espèce de dualité qui s'éteint Maintenant, pour les musulmans qui m'écoutent il y a quand même un autre verset qu'il faut prendre en compte. C'est le verset qui dit euh, N'allez-vous prendre qu'une partie de ce livre et rejeter le reste Moi, je suis pas euh, une enseignante en, dans l'islam et, et ma foi dans. Enfin. Mes enseignements islamiques ne sont pas au top, top, top niveau. Je connais quand même quelques trucs. Donc, c'est pour ça que je me permets quand même de rappeler ce verset-là. Dans le sens où, ben tiens, c'est pas parce qu'il y a le verset qui dit euh, « Dieu seul sait ce qui est bien ou mauvais » qu'il ne faut pas prendre en compte le reste de, de, du livre coranique. Enfin bref, c'est une parenthèse islamique comme ça. Mais donc voilà, euh, par rapport à cette dualité... C'est vraiment très compliqué. Et moi, cette dualité-là, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé, je pense. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé et, et, et, et d'essayer de comprendre mais comment est-ce que ça se fait que dans la scolarité, on nous apprend deux versants. Ça veut dire qu'en fin de compte, personne détient la vérité. C'est basé sur une histoire. Et l'histoire, on n'est pas né à cette époque-là pour dire bah, « Tiens, il s'est passé ça, ça ou ça ». Et euh, ça me ramène à une histoire, je vais quand même vous la raconter. Euh, il y a eu une histoire avec, les, avec, avec des membres du judaïsme à l'époque, à l'époque des prophètes, où euh, les juifs étaient interdits de pêcher le samedi, si je me souviens bien. Ils, ils étaient interdits de pêcher le samedi pour se nourrir. Euh, Dieu leur a interdit de pêcher le samedi et il euh, y a une partie des Juifs qui ont décidé de mettre les filets dans l'eau le vendredi et d'aller récupérer, ré, récupérer le, tout le poisson qui était passé du vendredi au samedi le dimanche. Donc ça veut dire qu'effectivement ils n'ont pas pêché le samedi, mais ils ont été mettre leurs filets de manière à quand même pêcher le samedi, même s'ils n'étaient pas physiquement présents au bord de l'eau en train de pêcher. Quoi. Et à la suite de cette histoire-là, Dieu les a transformés en singes. Euh, c'est écrit dans le Coran. Euh, oui, c'est écrit dans le Coran. On en parle dans le Coran aussi. Il y a toute une série de, de dessins animés pour enfants euh, avec les animaux de, de, de, de, de l'esprit islamique qui, qui parlent de ça. Et... Euh, et donc, en fin de compte, quand, quand on apprend cette histoire-là, ben, on se dit que peut-être l'homme de Néandertal, c'était peut-être les, euh, les, les Juifs qui n'ont pas écouté Dieu à ce moment-là. Euh, ça, c'est une question que je me pose. Et voilà. Mais pour revenir à cette dualité, euh, c'est une dualité qui est en train de prendre fin en ce moment. Et ça fait du bien, ça me repose le cerveau, ça me repose le mental. Et c'est vraiment arrêter de se tracasser pour ce qu'on fait de bien ou de mal. Même si quelque part, il y a quand même une certaine morale à garder. Euh, une morale qu'on détient depuis notre éducation et qu'on se crée au fur et à mesure de la vie, en fait. Euh, et cette morale-là, elle, elle est basée sur mes principes. Principe que j'ai encore du mal à acquérir euh, parce que, euh, effectivement, je suis perdue dans le fait que je ne sais pas ce qui est vraiment bien ou ce qui est vraiment juste. Quoi. Par exemple, par rapport à la nicotine, il y, euh, y, a, y a eu une recherche scientifique qui a dit que la nicotine était bénéfique pour les personnes souffrant de maladies mentales. Je ne connais pas vraiment le fond de cette recherche, mais ça a été dit. Et, euh... et donc, quelque part, me dit, mais tiens, la nicotine, ça fait des années et des années qu'on dit que c'est pas bon, que ça crée le cancer, que si, que là, etc. etc. Et maintenant, il y a une recherche scientifique qui vient dire, ah, mais oui, attention, si maladie mentale il y a, la nicotine, c'est bon pour la maladie mentale. Euh... Donc ça me laisse encore une fois penser qu'il y a du bien et du mauvais partout, partout, partout, partout, il y a du bien et du mauvais. Et ça me ramène au symbole du yin et du yang euh, que j'ai beaucoup étudié depuis, depuis très très jeune parce que les anges m'avaient demandé d'étudier ce symbole-là. Et c'est un peu ce symbole-là qui m'a enfin, apporté toutes les connaissances que je suis en train d'essayer de vous exposer ici pour l'instant sur mes vidéos YouTube et, euh, et en fait le, le yin et le yang, ça, ça englobe vraiment, il y a la partie noire avec la partie blanche, donc ça revient au fait de dire qu'il y a du bien et du mauvais dans tout et la partie blanche avec le point noir qui, qui revient au même point où, où on peut dire qu'il y a du bien et du mauvais dans tout, et le cercle en entier, quand on le voit globalement, il euh, y a autant de bien qu'il y a autant de mauvais dans une seule chose. Et enfin et, et, et, et, et, et, et, voilà, c'est un peu. Euh, c'est le principe. Mon, le, le, moi, je pense que l'objectif de la vie c'est de vivre le plus sereinement possible, le plus, le plus en paix possible, non seulement avec soi-même, mais aussi avec les autres qui nous entourent, etc. Vraiment, comment, la question, c'est vraiment comment acquérir plus de paix et plus de sérénité avec nous-mêmes et avec les autres. Et c'est une question qui, qui par moments, est très difficile à gérer, et puis les événements de la vie font qu'il y a des discordes et des dissonances. Euh, et il faut savoir jongler avec ça, euh, savoir, se dire « ok, là il se passe ça, comment est-ce que je réagis par rapport à ça ?» Hop, <rire> On revient sur les principes, sur les fondamentaux, sur la morale, etc. Qu'est-ce qu qui serait bon de faire Qu'est-ce qui ne serait pas bon de faire Comment est-ce que, est que l'autre peut percevoir ça En fait, la vie, c'est des accords de piano en permanence, c'est des accords de piano en permanence. Comment s'accorder avec soi, avec ce qu'on vit sur le moment présent Comment s'accorder avec les autres sur le moment présent C'est des questions qui m'ont tourné dans la tête pendant des années et des années, et j'ai franchement eu du mal à trouver des réponses à tout ça. Mais je suis arrivée à un stade où euh, j'atteins une certaine résolution et cette résolution m'amène justement à être beaucoup plus sereine avec moi-même et beaucoup plus en paix avec moi-même. Euh, maintenant, il y a toujours les événements de la vie qui, qui, qui, qui m'amènent toujours une certaine peur et une certaine crainte. Euh, et donc, je, je suis quand même sur mes gardes quand, quand je fais certaines choses et, euh, et j'essaye je, de ne pas faire tout à l'arrache non plus, quoi. Donc, euh, il y a quand même une certaine méfiance. Il y a une méfiance, mais je me dis, si je ne me jette pas à l'eau, je ne le ferai jamais. Donc, voilà. Je suis un peu en train de suivre mon instinct, en train de suivre ma ligne de vie, en train d'écouter les esprits qui me semblent bons pour moi. Euh, et de fuir d'autres esprits en question. Donc, euh, voilà, et je me rends compte que plus j'avance dans ce que j'ai envie de faire, plus j'avance dans ce que j'ai besoin de faire, moins je me sens absorbée par, euh, par les mauvais esprits, et ça m'aide. Enfin, bref, c'est un, euh, un peu ce que je voulais vous raconter ce soir. Maintenant, euh, au-delà de tout ce que je peux raconter, tout ce que je peux diffuser... Forgez-vous forgez votre propre avis et ayez des nuances, ayez des nuances, nuancez vos, votre vécu et, et, euh, et choisissez votre propre chemin à prendre. Euh, C'est pas parce que moi je suis sur ce chemin là qu'il faut forcément me suivre ou qu'il faut forcément m'écouter en fait. Euh, je peux, je, je peux aider, je peux aider certaines personnes avec ce que je peux raconter et j'en suis consciente. Mais à contrario, il y a des personnes qui passeront mes vidéos et qui en fin de compte ne leur serviront pas. Et c'est tout à leur honneur et c'est totalement respectable. Donc euh, voilà. J'aime bien faire des vidéos, j'aime bien vous parler. Donc euh... Voilà, vous pouvez toujours me mettre des commentaires si vous avez envie de discuter avec moi ou ou, ou me suivre ou je sais pas, faites ce que vous voulez. Enfin bref, je, je suis simplement curieuse du résultat en fait. <rire> voilà. C'est en toute honnêteté et en toute franchise que je vous le dis. Avec un peu de peur et de méfiance, mais ça va aller. Bon, je vous laisse ici. Salut.